Gang C wement contreante avec vous. On est avec les deux lumières bipar Spectra. Vous trouvez qu'il y a du bruit Écoutez boys. C'est ça, c'est ça la grow. Ben oui, il y a du bruit quand on fait pousser. Ouais, hey, tu pourrais l'éteindre, tu pourrais l'éteindre. Hey les boys, on est avec les trois King Kush, les trois King Kush et le Slurry King. Et oui, le dos-ci-dos croisé. En Purple Punch, ça donne Slurry King, Purple Punch de Ripper Seed. Et les trois King couches, c'est des graines de cannabis que j'ai trouvé dans un 28 grammes que j'avais acheté à Oka. Donc, aujourd'hui, défoliation. On est présentement au 21e, 21e journée de floraison. Donc, on a commencé à faire le ménage. J'ai tout enlevé les granules. On a passé la balayeuse. Et ça commence la défoliation. Donc, les cocottes sont grosses. Ça, ici, ça a bougé un petit peu. Là. Quand j'ai passé la balayeuse, j'ai euh, déplacé un peu là, les, les, les, les, euh, les pots. Donc, euh, toujours avec la XS2000. Superbe lumière. Qui nous donne 240 watts. Et la P2000, je ne sais pas combien qu'elle donne de watts, un peu moins, un peu moins que la 240, euh, je vous dirais 200, mais c'est vraiment là, approximatif. Donc ces deux lumières-là sont dans une tente 4 pieds par 4 pieds, toujours avec des lumières LED, avec les lumières LED Samsung, et oui... Samsung pour la XS2000 et la P2000 ce n'est pas des Samsung par contre. Les deux lumières euh, comme je vous ai dit c'est parfait euh, pour la Grow dans une tente 4 pieds par 4 pieds mais pour la floraison c'est pas suffisant une seule lumière. C'est suffisant une seule lumière en floraison pour une tente 2 pieds par 4 pieds donc si vous voulez avoir euh, des bonnes cocottes dans une 4 pieds par 4 pieds, il vous faut deux lumières similaires, deux P2000 ou deux XS2000, euh, ou une de chaque, ou une de chaque. Donc, euh, je vous laisse là-dessus et on va se revoir plus tard dans la vidéo avec la défoliation, là, vraiment à son mieux, à son meilleur. Ça ici, là, il euh, y a une cocotte ici, je sais pas si on va la garder euh, tout ça là ici ça va tout tout tout tout tout ça là, je vais tout tout tout arracher ça donc euh, ça va être plus propre et puis ça va donner beaucoup plus d'énergie pour les cocottes en haut pour qu'ils puissent prendre plus de volume donc c'est ça qu'on veut et puis euh, les cocottes en bas là toujours un peu moins euh, grosses et ont moins accès à la lumière donc euh, un petit peu moins de terpènes et un petit peu moins de THC je crois je pense qu'il y a moins de terpènes en tout cas. Le THC doit venir avec. Donc ça, ce serait à vérifier. Est-ce que les cocottes du bas ont moins de THC? Hmm, je ne sais pas. Hein? Je pense qu'ils ont moins de terpènes. En tout cas, ça fait trois fois que je le dis. Alright gang. Je m'en vais prendre mes ciseaux. Et je vais trimer, couper ça. Et puis même les quelques feuilles sur le dessus, là, je vais couper ça pour faire un peu plus d'espace. Alright, à tantôt. Alright, gang, On est de retour avec Vipar Spectra et les quatre plantes. Il y a eu du changement. J'ai changé un peu euh, l'aménagement. C'est sûr que c'est tout tordu. Euh, J'ai carrément sorti les trois King Couches. Ils sont quand même assez petits, pas trop de branches. Ça a été plus facile à trimer. Donc, je vous le dis, ça a été court. C'est très très très court. C'est peut-être même... Oups! C'est peut-être même... Peut-être trop court. Peut-être c'est trop court. On va voir ce que ça donne, les boys. Euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc ici, j'ai euh, quatre têtes. Ça ici, c'est un plan. Ici, c'est un plan de king Kush. Ça ici, c'est 1, 2. seulement trois têtes trois têtes ici, un deuxième qui me couche. Et ici, j'ai un troisième qui me couche vraiment euh, différent des deux autres. Là, euh, vraiment différent des deux autres. Il va donner plus de stock, d'après moi, si, si ça peut pousser. Là. Donc, j'ai une, deux, trois, quatre. Et puis ça, ici, là, cinq et six. Deux petites branches que j'ai conservées. Donc, euh, y a quatre plants ici dans une tente. 4 pieds par 4 pieds Et puis le Dossido Purple Punch là Le Slurry King il prend toute cette surface là Et même en arrière là. Vraiment En arrière il n'y a aucun King couche Les trois King couche sont ici devant et Puis en arrière là il y a juste une plante Le Slurry King Dossido Purple Punch de Ripper Seed Donc euh, j'ai passé la balayeuse on a fait un super, super euh, dépoliation. On va encore les nourrir. Ça commence à prendre beaucoup d'eau, ils ont soif. Donc euh, faut pas lâcher la cadence. Et 21 jours là, de floraison. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc on va continuer ici. Avec Vipar Spectra. On va regarder notre tableau VPD, notre tableau PPFD. Très, très, très important. L'humidité est revenue à 50. Donc, euh, ça va très bien. On lâche pas. Et j'ai vraiment hâte de voir l'évolution de ces trois King kush là Et surtout, le docido Purple Punch de Ripper Seed. Est-ce que ça commence à sentir? Pas encore. Pas encore. Euh... Ben, je vous dis pas encore, mais... Peut-être les king couches, là. Euh... Pas fameux, pas fameux. Carioflin à l'os, mais... Euh... Pas se poser rien sentir encore, là. On va patienter encore. Et puis... Euh... Un pouce, un commentaire. Soyez soyez doux, là. Ok, soyez doux. Il en reste encore des feuilles, là. Il en reste encore. Ok, j'ai coupé ça court. Regardez là, C il y en a encore, il y en a encore. Alright gang, tout est sous contrôle, ça va bien, on est heureux. On se voit très bientôt gang, dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!